Merci, Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu des armées. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de toute éternité. Merci, Dieu fort et vaillant dans le combat. Merci, le Dieu de nations et de peuples sans fin et sans nombre. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons encore ce soir ta majesté. Nous reconnaissons ton autorité, Seigneur. Nous reconnaissons ta dignité, ô oh Dieu. Nous reconnaissons ta puissance, ô oh Dieu. Toi qui es exalté, toi qui es élevé dans les dieux très hauts, toi qui es célébré, toi qui es adoré, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut égaler ta bonté, ta seigneurie et ton autorité, Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu vaillant, tu es le Dieu juste et saint, ô oh Seigneur. Nous nous approchons de toi avec assurance de ton trône de grâce pour obtenir en miséricorde et être secourus dans nos besoins encore ce soir, ô oh Dieu. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence, nous bénissons ta sainte et redoutable présence. Toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait, toi le Dieu saint, toi le Dieu puissant et majestueux. Seigneur, sois béni ce soir, Jésus. Sois élevé ce soir, toi le Dieu de prodiges, toi le Dieu de miracles sans fin et sans nombre. Toi le Dieu de signes, le Dieu de choses étranges, ce soir encore nous bénissons ton Seigneur, nous exaltons ta Seigneurie, nous exaltons ta sainte et puissante présence, ô oh Dieu, nous exaltons ta magnificence, ô oh Dieu des armées, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, toi qui ordonnes et la chose se réalise. Reçois l'honneur, El Rabo Santenemosa, Brada Ikero tanamaika. Reçois l'honneur, Seigneur, reçois l'honneur, Seigneur, reçois l'honneur, toi le Narcisse de Saron, toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Tu es le rocher de tous les âges. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu Saint, tenemaike Rodosinta, tu es le Dieu Saint, Mare dosinta Iramaike Rodosinte Nemaika Ria do tu es le Dieu Saint, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu digne, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu qui est célébré, adoré par des myriades et des myriades d'anges. Les 24 anciens, les êtres célestes se prosternent devant toi pour t'adorer, toi le Dieu saint. Pour t'adorer, toi le Dieu saint. Pour t'adorer, toi le Dieu saint. Pour t'adorer, toi le Dieu saint. Pour maikero dosinta Mare toi le Dieu saint, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Oh, tu es j'entre dans le saint des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi, sœur. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. et Très-Saint, Très-Saint, Seigneur, Seigneur, je t'apprends. Très Saint Seigneur Très Saint Seigneur Notre Car ton nom Car ton, ton nom Est très Saint Très Saint Seigneur de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous renfort à chaque instant. Ton tous les peuples ont temps car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Bonsoir, bien aimé du Seigneur. Bienvenue à nous à notre soirée de prière. Encore, nous continuons. Vous êtes connectés à la Nouvelle Jérusalem à Lenden, Église de Dieu en Belgique. Et je suis le pasteur Patrick Si nous pouvons aller dans la Bible pour introduire notre temps de prière, nous allons prendre le livre de les psaumes chapitre 92. Psaume chapitre 92, Psaume chapitre 92, Psaume chapitre 92, la Bible dit, Psaume, cantique pour le jour du sabbat, il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au haut, Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte,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 Bien-aimés, nous allons entrer dans ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur que la prière soit pour nous un plaisir. Que la prière ne soit pas une corvée, que ce ne soit pas une obligation, mais que nous puissions sentir le goût de la prière. Comment la prière est délicieuse, comment la prière est bonne. La Bible dit « Sentez et goûtez combien l'éternel est bon ». Prions, bien-aimés, du Seigneur. Père, nous te demandons de rendre ce temps de prière un plaisir. Que la prière soit un plaisir au oh Dieu. Parce que pendant la prière au oh Dieu de gloire, c'est là que nous t'amenons à interférer et entrer dans l'histoire. Toi le Dieu transcendant, par la prière nous hommes vivants sur cette terre à qui tu as donné la terre au oh Dieu, nous t'autorisons à agir. Nous t'autorisons à interagir, nous t'autorisons à intervenir, ô oh Dieu. Que la prière soit un temps de plaisir, que la prière soit délicieuse, ô oh Dieu. Que ce temps de prière soit goûteux, que ce temps de prière soit un temps de plaisir. Parce que nous façonnons l'histoire avec toi, nous façonnons la création avec toi, nous façonnons nos vies avec toi. Nous façonnons nos villes avec toi. Nous façonnons nos cités avec toi. Nous façonnons nos communes avec toi. Nous façonnons nos nations et nos États avec toi. Nous façonnons nos pays avec toi. Nous façonnons le monde avec toi, ô oh Dieu. Que ce soit un temps de plaisir. Un temps de plaisir, ô oh El Shaddai. Un temps de plaisir. Un temps de plaisir, que ce ne soit pas une obligation ni une corvée, ô oh Dieu, prie à la légère, ô oh Dieu de gloire. Nous refusons cela, Seigneur. Que ce soit un temps de plaisir et de communion, de communion avec toi par le précieux Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vins de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous te demandons de nous remplir encore ce soir du précieux Saint-Esprit, lui qui connaît toutes choses, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui connaît les pensées de l'Éternel, lui qui connaît les intentions de l'Éternel, il intercède selon Dieu par des soupirs inexprimables. Tu connais l'intention du Père, Seigneur, Esprit de Dieu. Merci de souffler durant ce temps de prière. Merci de prendre le contrôle de nos cœurs et de nos âmes, ô oh Dieu, de nos sentiments et de et de nos émotions, ô oh Dieu de gloire. Ouvre les yeux spirituels afin de voir les cieux des cieux, Ouvre les yeux spirituels afin de contempler la gloire du royaume des cieux. L'agneau immolé assis sur un trône très élevé. Seigneur que ce soir, que l'onction prophétique, que l'onction prophétique soit libérée ce soir. Que l'onction prophétique soit libérée ce soir que l'onction prophétique soit libérée ce soir ô oh Dieu. Que les paroles de connaissance, de sagesse, de révélation ô oh Dieu, ainsi que la prophétie puisse sortir de cette plateforme ô oh Dieu et de toucher les familles, de toucher les maisons, de toucher la ville, de toucher le pays, de toucher le monde de toucher la terre, ô oh Dieu des armées, Seigneur, que l'onction et soit à l'œuvre, ô oh Dieu, au-delà de tout entendement, au-delà de toute espérance, ô oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que des gens commencent à recevoir des réponses, qu'ils reçoivent de nouvelles idées de choses auxquelles ils n'ont jamais pensé, qu'ils puissent percevoir des solutions, dans ces nuages ténébreux qui les encerclent et renconfient toutes choses, que la révélation de ta parole éclaire leur vie, éclaire leur lendemain, ô oh Dieu, éclaire leur vie, éclaire leur lendemain, Seigneur, qui règne une atmosphère de foi et d'espérance ce soir que quelqu'un puisse bondir là où il est à cause de la parole de révélation qu'il reçoit au oh Dieu et commence à danser et à te célébrer, à te louer comme nous l'avons lu dans le psaume 92 parce qu'il a reçu la parole de révélation. Parce qu'il a reçu la parole de révélation. Ô oh Dieu des armées, que ce soit l'Esprit de Dieu, que l'huile fraîche L'huile de l'onction puisse couler, afin de donner la force, comme nous l'avons lu dans le psaume 92, de donner la force du buffle, de donner la force du buffle, de fortifier l'âme languissante, de fortifier l'âme affaiblie, de fortifier le corps affaibli. Merci pour cette huile d'onction, ô oh Dieu, qui rend fort, qui rend fort envers et contre tout, qui renfort, envers et contre tout, ô Dieu de toute éternité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'ouvrir les portes des cieux, ô Seigneur. Comme la Bible nous le dit, porte, élevez vos lanteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, qui est Rabha Santa qui est ce roi des gloires, l'éternel, le Dieu tout-puissant, le vaillant dans le combat, le héros, ô oh, Seigneur. C'est toi que nous invoquons ce soir encore, ô oh Dieu. Nous t'invoquons dans des maisons, nous t'invoquons dans des familles, dans des situations compliquées, des couples, ô oh Dieu, que toi tu connais et que tu vois, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir, ô oh Dieu, afin d'intervenir, oh Dieu. Toi qui nous as promis, tu nous as dit, nous sommes dans la saison de l'extraordinaire. Et c'est dans cette saison-là où nous y sommes. Tu nous as promis, c'est la saison des signes, des miracles et des prodiges et de choses étranges. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans ce couple, oh Dieu. De restaurer toutes choses, oh Dieu. D'intervenir dans le couple de ta fille, oh Dieu De restaurer toutes choses, oh Dieu D'intervenir dans le couple de ton fils, oh Dieu De restaurer toutes choses ce soir Oh Dieu de prodiges, oh Dieu de miracles Père, nous avons besoin de toi Nous implorons ta grâce, nous implorons ton intervention il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont à bout des nerfs, sur le point de lâcher prise. Oh Dieu, envoie ta parole, oh Dieu. Il leur envoya sa parole, et sa parole le guérit. Seigneur, envoie une promesse précise, une révélation, une parole de connaissance, une parole d'encouragement, de foi et d'espérance. Toi qui as dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire de moi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Seigneur, touche l'âme languissante de tes justes. Fortifie la foi des uns et des autres. Élève le niveau de foi et d'espérance. Afin de parler encore ce soir aux circonstances, ô oh Dieu et de créer quelque chose de nouveau, ô oh Dieu. Toi qui as dit dans que si la prophétie tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira certainement, ô oh Dieu. Tu as promis de mettre, ô oh Dieu, de l'eau dans des lieux arides, une oasis dans le désert, oh Dieu. Seigneur, tu as dit, ne voyez-vous pas ce qui est sur le point d'arriver je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je mettrai de l'eau dans la solitude, ô oh Dieu, une oasis dans le désert. Seigneur de gloire, abreuve ton peuple, abreuve le soupir de ton peuple, les attentes inespérées, ô oh Dieu, les défis et les crises majeures de la vie qui, Torpille la foi de ton peuple, qui rend ton peuple fragile et dispersé, ô oh Dieu. Père, interviens dans toute ta puissance et ton autorité. Interviens, Seigneur, dans toute ta puissance et ton autorité. Élève une nation forte, une nation forte des élus de Dieu. Pré en découdre avec toutes les œuvres de ténèbres, ô oh Dieu, que la force du buffle, ô oh Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, qui est à l'œuvre maintenant dans ce programme, puisse toucher les cœurs, puisse toucher les pensées, là où il y avait des pensées de folie, des suicides, ô oh Dieu, que ces pensées soient brisées ce soir, au nom précieux de Jésus, que Rabakorodositar, Namaika, esprit de suicide, je te brise et chasse dans le Dieu Zarit. Au nom puissant de Jésus, libère cette âme, libère cet esprit, libère ce corps, libère ce cœur. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour cet enfant, oh Dieu, qui est enfermé dans un asile psychiatrique, oh Dieu. Je prie pour que l'onction du Saint Esprit puisse la visiter, oh Dieu, et la délivrer des griffes de la folie, la délivrer des griffes de la folie, la délivrer des griffes de la folie, la délivrer les griffes de la folie. La délivrer des griffes de la folie. Je me lève, ô oh Père, contre la dépression. Contre la dépression, ô oh Dieu. Qui torpille ta fille, ô oh Dieu. Qui torpille ton fils, ô oh Dieu. Je me lève contre les esprits démons de la dépression. Je vous chasse dans le lieu zéride. Au oh, nom puissant de Jésus, je vous chasse, oh hallelujah, je vous chasse dans le lieu zarite, au oh, nom puissant de Jésus, que l'esprit, oh hallelujah, cette dépression est venue suite à une déception amoureuse. Oh Seigneur de gloire, que tu es le Dieu qui pense les blessures, qui reparle les brèches, tu es le réparateur de brèches, tu es le reparateur de brèches. Nous te demandons d'intervenir ce soir par l'onction de l'Esprit de Dieu, la véritable onction qui n'est pas copiable, qu'on ne peut pas tricher ni falsifier. Oh Dieu, que cette onction opère, que cette onction opère dans les maisons, opère dans les familles, opère dans la vie de cette personne. Quelle brise les jougs! Qu'elle renvoie libre les opprimés! Qu'elle, oh, alléluia! Qu'elle renvoie libre les opprimés! Seigneur, tu es Dieu, rien n'est impossible à toi. Nous prions pour la réconciliation, oh Dieu, la réconciliation des ménages, la réconciliation des foyers, des couples brisés, de couples brisés, oh Dieu des familles en mille morceaux, des familles divisées, séparées, en troubles. Oh Dieu, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation. Que l'onction de réconciliation soit à l'œuvre, Père. Que l'onction de réconciliation soit à l'œuvre ce soir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es venu libérer les captifs. Tu es venu renvoyer libre les opprimés. Seigneur de gloire, interviens contre l'oppression. L'oppression démonico-satanique. L'oppression des hommes. L'oppression des hommes. Seigneur, je brise cette oppression. Maléfique, méchante, humaine. Je brise sa paix. Au nom précieux, oh alléluia. Je brise sa paix au nom précieux de Jésus. Je brise les complots conçus par les hommes dans le secret contre nous, contre notre carrière professionnelle, contre nos enfants, la scolarité de nos enfants, contre ton église. Je brise ces coalitions au nom de Jésus. J'appelle la confusion dans leur camp. J'appelle la confusion dans leur camp. Au nom précieux de Jésus. Ô Dieu de gloire. Merci d'intervenir ce soir. Merci de libérer quelque chose de fort encore. Quelque chose de puissant et de glorieux. Merci d'éclairer des vies. Comme une lanterne. Ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Merci de d'éclairer Seigneur. Dans les ténèbres ambiants actuels, ô oh Dieu, qui fausse toute espérance et qui sombre le lendemain et l'avenir des uns des autres, ô oh Dieu, que la lumière de la révélation de ta parole éclaire ce soir une âme afin d'amener la paix, la quiétude et la certitude de la foi, la certitude de l'exaucement. Seigneur, que des gens puissent maintenant recevoir la certitude dans les cœurs, de l'exaucement de leur prière. De l'exaucement de leur prière au oh Dieu. Il y a des sujets qui sont des sujets de prière depuis 20 ans. Seigneur, que ce soit, qu'ils reçoivent au oh Dieu la conviction intérieure de l'exaucement De la prière faite depuis 20 ans. Que ce soit au oh Dieu que cette prière soit exaucée. Et que la personne reçoive la conviction de l'exaucement. La conviction de l'exaucement, La conviction de l'exaucement, Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci d'ôter ce voile. D'ôter ce voile. D'ôter ce voile. Le voile qui empêche des mariages. Des voiles de malédiction qui empêchent des mariages. Merci d'ôter ce voile ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci d'ôter ce voile. Au nom puissant de Jésus, ô oh Dieu, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Seigneur, dans le psaume 92, tu nous as dit que tu disperses les méchants, que tu prends en charge, que tu t'occupes d'eux, ô oh Dieu. Père, nous implorons ta grâce. Père, nous implorons ta grâce. Père, nous implorons ta grâce dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, interviens, ô oh Dieu, interviens dans la plénitude de ta grâce, ô oh Dieu. Seigneur, interviens, touche les cœurs des autorités de la ville, touche les cœurs des hommes, touche les cœurs, ô oh Dieu, transforme le cœur de ce mari transforme le cœur de ce mari comme tu as transformé le cœur de Saul de Tarse ô oh Dieu car rien n'est impossible à toi transforme le cœur de cet homme ô oh Dieu comme tu as transformé le cœur de Saul de Tarse car rien n'est impossible à toi rien n'est impossible à toi père rien n'est impossible à toi Rien n'est impossible à toi, Père. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Nous invoquons le Dieu de choses étranges. Le Dieu de prodiges et de miracles et de signes. C'est celui-là dont nous invoquons. Nous croyons au miracle. Je crois au miracle, Seigneur. Je crois au miracle, ô oh Dieu. Que le miracle accompagne ton peuple et ton église, oh Dieu. Que le miracles accompagne cette session, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le miracle accompagne cet instant, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle de miracle, oh Dieu. De retour des enfants fugitifs. Des enfants qui ont quitté les logis familial au oh Dieu et qui se retrouve loin au oh Dieu de gloire dont on a perdu toute trace et nouvelle que ces enfants appellent les parents, se manifestent au oh Dieu dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, que les secrets des cœurs au oh Dieu qui sont l'objet de troubles au oh Dieu et d'interférences. Démonico satanique, ô oh Dieu, soit révélé ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, soit révélé ce soir au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité contre tous les esprits impurs. Nous brisons leurs effets. Nous brisons leurs actes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens avec force, interviens avec autorité, interviens avec puissance ce soir. Libère les captifs, renvoie libre les opprimés. Seigneur, c'est ce que nous t'implorons. Libère les captifs, les cœurs qui sont prisonniers. C'est comme Satan a les mains sur les cœurs. Seigneur, que les mains de Satan soient brûlées, ô oh Dieu, par le précieux Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit, afin de libérer ces cœurs. Au nom de Jésus, touche, oh Dieu, les yeux. Des problèmes des yeux, de cataracte, oh Dieu, de, de, de malformation congénitale, oh Dieu. Touche les cœurs, oh Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Touche les femmes enceintes, oh Dieu. Restaure leur force. Restaure la force de la femme enceinte, ô oh Dieu. Souffle un vent nouveau, ô oh Dieu. Un vent de santé, de fraîcheur, ô oh Dieu. Au oh nom puissant de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu de miracles. Touche la femme stérile, l'homme stérile. Touche, ô oh Dieu. Comme tu l'as fait pour Anne, tu l'as fait pour Jean-Bat, pour Elisabeth et Zacharie. Seigneur, touche, touche au oh Dieu, restaure ô oh Dieu de gloire, au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus. Je me lève contre la force de, de confusion, contre cet esprit de confusion qui a touché l'esprit de ta fille. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Je brise cet esprit de confusion au nom de Jésus. Je brise cet, oh, hallelujah. Je brise cet esprit de confusion au nom de Jésus. Je brise cet esprit de confusion au nom de Jésus. Que ta fille voit clair. Qu'elle puisse se voir clair. Qu'elle puisse voir clair. Dans le nom de Jésus, il y a cette oppression démoniaque sur ta fille, afin de la mener à prendre une mauvaise décision. Je brise cette oppression démoniaque au nom de Jésus. Je brise cette oppression démoniaque au nom de Jésus. Libère Seigneur, libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère ta grâce au nom de Jésus. Libère ta grâce dans les finances. J'appelle des miracles financiers, Père. Au nom de Jésus, j'appelle des miracles financiers. Je les appelle, Seigneur, parce que je crois en ça. Je crois en ça, Seigneur. J'appelle des remboursements venant de tous ordres. De virements miraculeux, oh Dieu. J'appelle cela, Seigneur. Au nom de Jésus, des miracles financiers. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis de ce que tu fais maintenant. Je te bénis de ce que tu fais maintenant. Parce que tu honores la prière, tu honores la foi, tu honores les déclarations dont nous faisons au oh Dieu. Seigneur, je te bénis de ce que tu fais maintenant. Tu touches, oui, tu touches les jambes de quelqu'un et ses pieds. des jambes de quelqu'un et ses pieds au oh Dieu. De du genou jusqu'à la cheville, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu touches ses jambes, oh Dieu. Tu les touches et tu les restaures au nom de Jésus. Merci parce que tu touches des douleurs au niveau du bas du dos. Oh Seigneur, merci parce que tu redresses cela. Tu redresses cela au nom précieux de Jésus. Tu redresses les dos courbés. Tu les redresses au nom de Jésus. Tu touches les rates. Les problèmes au niveau de la rate, tu es en train de toucher cela, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, tu es en train de toucher cela, Père. Au nom précieux de Jésus. Les problèmes au niveau de la rate, tu es en train de toucher cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es en train de toucher, restaurer toutes choses. Au nom de Jésus. Tu es en train de toucher, Seigneur. de toucher, Seigneur. De toucher, Seigneur, de toucher, Seigneur, de toucher, Seigneur, des uns des autres, ô oh Dieu. Parce que tu es le Dieu de miséricorde et tu es le Dieu de toute bonté. Tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de toute bonté. Jérémie a vu ta gloire, Ézéchiel a vu ta gloire, Jean a vu ta gloire, Josué t'a rencontré face à face. Tu es le Dieu vaillant, tu es le Dieu fort. Seigneur c'est toi Jésus que nous invoquons ce soir devant la vie de ton peuple face aux défis de la vie et aux crises de la vie comme tu te présentais à Josué Seigneur tu as dit que tu es le chef des armées célestes avec une épée aiguë, une épée flamboyante oh Dieu, prêt à livrer bataille oh Jésus c'est ce soir nous te demandons Seigneur des choses étranges, des choses, oh hallelujah, des choses extraordinaires, des prodiges de signes et de miracles, oh Dieu. Seigneur, nous sais ce que nous te demandons. Afin que les pleurs s'arrêtent et qu'un temps nouveau vienne, le temps de célébration, que les angoisses s'arrêtent, je brise les angoisses dans les cœurs au nom de Jésus. Tu es angoissé, tu ne sais pas pourquoi. Je brise ces angoisses au nom de Jésus. Je brise ces angoisses au nom de Jésus. Je brise ces angoisses au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je, brise, de Jésus. Je brise ces kystes que des kystes disparaissent au oh Dieu au nom de Jésus. Que des kystes internes disparaissent, oh Dieu, au nom de Jésus. Que des problèmes d'insuffisance cardiaque soient touchés ce soir, au nom de Jésus. Soient touchés ce soir, au nom de Jésus. Soit touchés, oh alléluia. des problèmes liés à l'alcool. Je brise la puissance de l'alcoolisme, au nom de Jésus. La puissance de l'alcoolisme. Je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui te caches pour prendre des liqueurs fortes, oh Dieu t'a vu, sois libéré de cela au nom de Jésus. Toi qui t'enivres pour fuir les problèmes, sois libéré de cela au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Il est venu libérer les captifs. Jésus est venu rendre libre les opprimés. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Au nom de Jésus, sois libéré de cela. Au nom de Jésus, sois libéré de cela. Au nom de Jésus, sois libéré de cela. J'appelle l'esprit de pardon, l'esprit de pardon au oh Dieu, qui a un esprit de confession et de pardon au oh Dieu. Que la méchanceté soit dissipée, ô oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que les épines soient remplacées par des roses sur le chemin de la vie de ton peuple, ô oh Dieu. J'appelle cela, ô oh Père, dans le nom de Jésus. J'appelle une saison nouvelle, ô oh Dieu, se manifestant pleinement, ô oh Dieu de gloire, la saison de l'extraordinaire de signes, de prodiges, de miracles, de choses étranges, ô oh Dieu, qui accompagnent et accompagnent ton Église et ton peuple, ô oh Dieu. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Seigneur de gloire, que les miracles accompagnent ton peuple, des miracles de bénédiction en tout genre, au nom de Jésus, afin que ce peuple, fils de Dieu, se révèle à la création, ô oh Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit distingue ce peuple, ô oh Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit marque la différence dans la vie de ton peuple, ô oh Dieu. Que cette onction brise les joues et les accompagne, ô oh Dieu. Les rende distingués, ô oh Dieu. Les rende honorables et dignes, ô oh Dieu. Les rendre intelligents et sages, oh Dieu. J'appelle cela Rebaba Santa. Manta Koradosa. Mirodossita. Manta Korodositanamaika. Biquerodositanaikero dosa. Inkentere nemaikero Bricatoria tesi Keterodosita Manta namaika Iramana Père que ton église soit sanctifiée Que ton église soit sanctifiée Que ton église soit sanctifiée Que ton église soit sanctifiée Père, au nom puissant de Jésus, que ton église soit sanctifiée que ton église soit sanctifiée au nom puissant de Jésus. Ora ba santa. mirado do sintana Mare do Birado sintana maikaria. Areno sintana maika. Mare do Birado sintana maika. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci Jésus. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci Jésus. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue à vous bien-aimés du Seigneur. Nous avons passé un peu plus de temps dans la prière. Nous allons prendre quelques minutes comme dans nos bonnes habitudes pour la méditation de la parole. Il y a quelque chose qui est en train de se faire de fort, de puissant, de profond pendant ce temps de prière. C'est un mois de prière spécial, une église d'influence. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 novembre 2020. Nous sommes dans notre deuxième semaine sur ce thème une église d'influence, le sous-thème de la semaine, Jésus dans la ville. Nous prenons le livre de Romains chapitre 8, verset 19, que nous savons. Romains 8, 19, la Bible nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation de fils de Dieu. » La révélation de fils de Dieu. Nous prenons également 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 Nous prenons des versets 16 à 17 De Corinthiens chapitre 5 De Corinthiens chapitre 5 Versets 16 à 17 La Bible dit Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair Et si nous avons connu Christ selon la chair Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le dernier texte d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4. Nous sommes dans Luc depuis début de semaine. Luc chapitre 4. Nous allons lire le verset 14. Luc 4, nous allons lire les versets 14 et nous sautons du 31 à 37. Luc 4, verset 14, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans tous les pays d'alentour. Nous prenons de verset 31 à 37 Luc 4 verset 31 à 37 la Bible dit il descendit à Capernaum ville de la Galilée il enseigna le jour du sabbat on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité il se trouva dans la synagogue un homme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 Jésus le menaçant, en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. La Bible continue en disant :« Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance. » Aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Voyez-vous, cette histoire, dans le livre de Romains, nous l'avons dit, 8-19, la création tout entière attend la révélation du fils de Dieu. Les hommes, les villes, les cités, les pays, les nations, les états, les continents, attendent la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu qui vont opérer comme leur Seigneur Jésus. Et comment Jésus a opéré dans la ville? 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17 nous dit « Maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. » Dans l'histoire de Luc, on nous dit que dans la synagogue, Jésus chasse un homme qui était tourmenté par un esprit impur. La question que nous nous posons, comment ça se fait que cet homme s'est retrouvé dans la synagogue La synagogue, c'était le lieu de partage de la Torah, de l'enseignement de la Torah, le lieu de la formation du peuple, de la formation de disciples. C'était le lieu où le judaïsme était, était structuré, était enseigné au peuple. C'était également le lieu de prière. Comment ça se fait cet homme se retrouve dans la synagogue Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que cet homme avait l'habitude, comme un juif tout juif pieux, de venir dans la synagogue, écouter l'enseignement de la Torah, rendre un culte, et retourner dans la ville, dans sa maison, comme si de rien n'était certainement la vie de cet homme certainement c'était une vie sous une certaine influence certainement c'était un homme qui avait une vie compliquée une vie qui n'était pas dirigée par lui-même une vie qui était dirigée par quelque chose qui était plus fort que lui cet homme qui venait tout le temps peut-être que les gens ont remarqué qu'il y avait un problème dans sa vie mais personne n'arrivait à mettre le doigt sur la chose ou la cause qui amenait cette personne à avoir une vie difficile, une vie dissolue, avoir une succession d'événements malheureux, personne n'osait ou ne connaissait exactement de quoi souffrait cet homme, de quoi était tourmenté cet homme. Mais lorsque un jour, il a croisé le chemin du Seigneur Jésus, lui le fils de Dieu qui est venu pour répondre aux besoins de la création qui attendait la révélation de fils. Le Seigneur Jésus est venu pour révéler ce qui était caché. Voyez, lorsque nous rencontrons le chemin du Seigneur Jésus, il y a une puissance de révélation qui s'accroche et qui s'attache à la personne de Christ. De Corinthiens 5 nous dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Cet homme-là, possédé d'un esprit impur, on le connaissait selon la chair. Physiquement, on savait qui il était. Mais personne ne savait que derrière ce physique, il y avait un esprit impur, invisible, qui dominait la vie de cette personne et qui était à la base de tous ces malheurs, de tous ces tourments. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il opère, il ne traite pas ce qui est superficiel. Il ne traite pas les effets, mais il va traiter les causes des problèmes. Il va traiter les sources des problèmes. Il va à la source. Et le Seigneur nous révèle que la source de beaucoup de problèmes, si la plupart des problèmes dont souffre la création, dont souffre l'homme, dont souffre le monde, nos villes, nos cités, nos pays, nos continents, notre monde, sont dus aux œuvres de ténèbres, dont les démons. C'est assez étonnant que le Seigneur, il commence après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, conduit dans le désert pour être tenté, il sort du désert, il va à Nazareth, Nazareth l'expulse, il entre à Capernaum, la ville dont il fera son siège. Dans la synagogue, la première manifestation de sa puissance, c'est d'opérer un acte de délivrance d'une personne qui est possédée. Ça veut dire que le Seigneur Jésus nous montrait à nous que beaucoup des problèmes que traversent les hommes que traversent nos pays, nos continents, nos états, nos villes, sont dus aux œuvres du diable, aux œuvres de ténèbres. Et les esprits qui amènent ces œuvres de ténèbres, qui s'asseillent sur ces œuvres de ténèbres, qui sont les inspirateurs, les, les, qui soutiennent ces œuvres, qui implantent ces œuvres de ténèbres, ce sont les démons avec la complicité des hommes, soit de façon consciente ou inconsciente. Et le Seigneur Jésus nous donne une leçon importante en nous disant que ne nous attardons pas souvent aux effets extérieurs, à ce que nous voyons, mais allons un peu plus loin, allons connaître les profondeurs des choses. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit sans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus n'aurait pas su discerner la cause, la source de problèmes de cet homme et de leur intervenir pour chasser le démon. Ça veut dire aussi, dans nos assemblées, dans nos cultes, nous ne pouvons pas exclure les prières de délivrance pour chasser les démons, des gens, parce que beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés des gens, bien souvent, il y a une influence d'un esprit impur, d'une œuvre de ténèbres. Dès lors, en tant que fils de Dieu, représentant le Christ, ambassadeur du royaume des cieux, nous devons chasser les démons. Nous devons délivrer des gens. Par le discernement des esprits et la révélation que le Saint-Esprit nous donne, nous devons opérer dans la puissance pour délivrer les captifs. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce soir. Nous allons prier, prier le Seigneur, pour dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Peut-être que tu peux avoir un mal qui te ronge. Tu soupçonnes, il y a une source démoniaque, ou peut-être tu ne connais pas. Mais ce soir, nous allons dire, Seigneur, tu es là. Ton onction est là. En quelques minutes, nous allons implorer la délivrance. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de délivrance. Je te demande, Seigneur, de libérer l'anxion de délivrance maintenant. De libérer l'anxion de délivrance. De libérer l'onction de délivrance maintenant. De libérer l'anxion de délivrance maintenant. De libérer l'anxion de délivrance maintenant. De libérer l'anxion de délivrance maintenant. De de libérer cette onction de délivrance, que cette onction de délivrance opère maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, que cette onction de délivrance opère maintenant, au Père maintenant, opère. Père, au que cette onction de délivrance opère maintenant, opère maintenant, que cette onction de délivrance opère maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance maintenant, au nom précieux de Jésus. Que le masque que tu portes soit tombé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous allons faire la prière de notre Père. Et si dans l'entretemps, le Seigneur t'a mis à cœur d'apporter une offrande, une dîme, un don spécial à l'Église, nous allons prendre ce temps pour nous bénir nous-mêmes pendant que nous sommes en train d'apporter. Dîme, offrande et don, don spécial. Faisons-le. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour les délivrances, merci pour les délivrances, merci pour les délivrances, Seigneur, merci pour cette onction de délivrance, merci pour cette onction de délivrance, au nom puissant de Jésus, merci pour cette onction de délivrance et de restauration de vie, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette onction de délivrance. Merci pour cette onction de délivrance. Merci pour cette onction de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette onction de délivrance. Cette onction extraordinaire qui opère maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que, oui, merci Seigneur, merci pour cette anxiété de délivrance. Cette personne qui était à bout, qui ne connaissait pas le mal de sa personne souffrant des migraines au niveau, au niveau de sa tête, oh Dieu. Seigneur, c'est dû à des démons. Merci de, de délivrer cette personne maintenant. Merci de délivrer cette personne maintenant. Merci de délivrer cette personne maintenant. Au nom de Jésus. Au, au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre d'une de, odeur, de, des odeurs nauséabondes qui émanent de, de ses pieds. Tu as, tu as tout essayé, mais c'est des odeurs inténables, insupportables. Le, le Seigneur te touche ce soir. Le, le Seigneur te touche. Ce, oh, le Seigneur te touche ce soir. Au oh, oh, nom précieux de Jésus. Le, le Seigneur est en train de, de, de cicatriser une plaie. De, de cicatriser une plaie maintenant. Une, une plaie maintenant. Le Seigneur est en train de cicatriser cette plaie-là, maintenant, au nom précieux de Jésus. Tu vas voir, c'est comme une brûlure, ça va être totalement brûlé et cicatrisé, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Le Seigneur touche l'estomac, les, des douleurs d'estomac. Le Seigneur est en train de toucher maintenant et de guérir totalement. Au nom précieux de Jésus, reçois la paix. Toi qui étais troublé, reçois la paix. La paix qui dépasse tout entendement. La paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Seigneur de gloire, merci. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Seigneur, nous bénissons ces dix messes offrandes.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 la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Demeurons bénis et on se retrouve demain à l'Église pour notre soirée encore de prière. Les travaux se poursuivent bien sur l'autel de l'Église et je crois que d'ici vendredi tout ce qui devrait être fait sera fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve demain à partir de 19h pour notre prière, parce que la prière, ça marche et l'onction agit. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.